Bonjour, je m'appelle Delphine Romag, j'ai 19 ans, euh, j'ai passé un bac scientifique et euh, aujourd'hui je suis à l'IUT Génie Chimique Génie des Procédés de Toulouse. Euh, donc, Quand j'étais au lycée, je ne savais pas du tout vers où m'orienter. C'est une professeure qui m'a conseillé de faire ce DUT. Euh, ça m'a plu dans le sens où c'était des études courtes, donc je me suis dit si jamais je me trompe de voix, je peux toujours rebondir. Et euh, finalement, euh, elle ne s'est pas trompée, puisque ça m'a beaucoup plu. Euh, ce qu'on fait, c'est euh, on manipule beaucoup. On voit de la chimie, mais à plus grande échelle, à l'échelle industrielle. Et ça me plaît énormément. On fait des travaux pratiques qui sont très euh, concrets. Et c'est le mode d'apprentissage que j'aime. Après mon DUT, euh, j'aimerais beaucoup faire une licence professionnelle. Un génie chimique, je des procédés toujours pour pouvoir valider une année de plus, donc euh, pouvoir euh, approfondir mes connaissances et si possible la faire en alternance. Euh, J'aimerais beaucoup la faire en alternance dans le domaine de l'énergie, plus précisément dans le nucléaire, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est ce qui me plairait. J'aimerais bien ensuite, après l'alternance, pouvoir être embauché directement et rentrer dans les entreprises.